Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste petite vidéo, quick shot, euh, pour vous parler de ce qui s'est passé euh, à la fin du match Alabama contre Tennessee. Euh, C'était la semaine dernière en NCA, pas ce week-end, le week-end précédent. Et bon, je viens d'avoir les vidéos, donc c'est pour ça que ça, ça a une semaine de retard. Et en fait, c'est vachement intéressant ce qui se passe, donc je vous retrouve sur Odell tout de suite pour en parler. Salut, si tu aimes mon contenu, je t'invite à rejoindre le serveur Discord French Defensive Back. Tu pourras y discuter avec des coachs et participer à des lives exclusifs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 Euh, et en fait du coup ce qui est intéressant c'est que du coup on est dans ce qu'on appelle le 2 minute warning Et euh, du coup Tennessee a la balle et il bah, faut marquer quoi Il faut marquer, donc soit il faut mettre un field goal, soit il faut mettre un touchdown Mais il faut marquer, il faut, faut, faut prendre le lead Et du coup ce qui se passe beaucoup euh, dans cette situation là c'est que euh, l'attaque va chercher à arrêter le temps Et pour chercher à arrêter le temps, bah, qu'est-ce qu'elle fait Elle cherche à sortir du terrain Donc en fait il y a une, une propension assez importante de l'offense à vouloir chercher à attaquer les touches Okay, pour sortir en touche rapidement euh, après avoir pris quelques yards, arrêter le temps, avoir une tentative, etc. etc. jusque là, normalement, si vous suivez le foot, je ne vous apprends rien. Du coup, qu'est-ce que ça implique en défense bah, Ça implique en défense qu'on va jouer beaucoup de cover 2 pour trapper le flat. Et c'est un moment où on joue beaucoup de cover 2, où toutes les équipes de foot du monde jouent beaucoup de cover 2. Parce qu'en fait, l'idée, c'est justement ça, c'est d'empêcher la balle, euh, d'attaquer le flat pour sortir rapidement. Euh, pourquoi pas de faire un big play, un, un, une interception ou des choses comme ça. Donc on est dans cette situation-là et c'est donc du coup une quatrième et 10 euh, et tennessee a besoin de ce first down ok ils ont besoin de ce first down parce que si alabama récupère la balle il euh, a un problème il y a un problème et le problème c'est que du coup bama récupère la balle et ils sont en position de gagner on peut aussi noter le, le côté bolsy de jouer cette quatrième là pour pour pour tennessee parce que rendre la balle à alabama à cet endroit là ça aurait été extrêmement dangereux mais bon passons qu'est ce que fait bama c'est très simple donc c'est un haut de front c'est un ce qu'on appelle un dime package avec 6 db sur le terrain donc on en voit 3 là, 3 là, ok, et 2 linebacker, 3 D-line. Et là ce qu'ils vont faire c'est une tampa 2 drop 8. Donc juste tampa euh, pour, pour, pour, pour, pour, en drop 8, ben, là j'ai le flat, ici je vais avoir un curl, ici je vais aller chercher le hash mark, ici je vais aller chercher le hash mark, ici je vais aller chercher mon flat. Et du coup ensuite derrière ce qu'on a c'est euh, demi-deep post comme une cover 3, demi-deep ici. Et en fait du coup euh, l'idée c'est d'avoir ben, toutes les zones courtes fermées, du coup 3 zones profondes. Pour, et pour assister sur les, les, les lancers longs. Quoi. Donc là, vous voyez ce, ce phénomène de, de, de COV-2, justement. Je vous laisse le jeu rouler. Hop, et on va regarder ce qui se passe. Voilà. Donc évidemment, ça prend une première. Alors, ce qui est intéressant avec euh, Tennessee, c'est qu'il il, il joue, joue un concept euh, qu'on appelle « Choice ». Et en fait, du coup, les tracés ne sont pas prédéterminés à l'avance, euh, les tracés qui vont courir l'attaque. Et en fait, là, c'est un « Z-Choice ». Z-Choice pour dire que c'est le, le, le Z qui, fait, qui, fait le, qui, qui, qui va choisir quel tracé il fait. Et en fait, en fonction du comportement du Safety, donc de ce Safety-là, il va ajuster son tracé. Et là, ce qui se passe, c'est que le Safety donne clairement une indication de Cover 2. Et en fait, le point faible de Cover 2 tente pas. C'est le même point faible que Cover 3, c'est le SIM. Donc c'est le long du H-Mark, là. Et en fait, il y a plusieurs manières d'attaquer ce SIM-là. Soit vous le faites avec une verticale dans le SIM directement, soit vous le faites avec un post qui va attaquer le SIM plus tard, et en fait c'est ce qui se passe ici. Donc là on voit, hop, le poste, le safety qui est vraiment trop haut, et en fait le rôle des deux autres, c'est-à-dire lui et lui, c'est d'occuper les défenseurs du dessous suffisamment longtemps pour avoir cette fenêtre complètement ouverte ici. Et là, hop, on a une complétion qui va complètement à l'opposé de ce que je vous disais tout à l'heure, donc à savoir vouloir attaquer l'extérieur pour aller sur la touche. Par contre ce qui est intéressant, c'est qu'on a attaqué le fait que la défense allait jouer une cover 2. Okay. Et en fait, t'as beau être Nick Saban et Alabama et avoir 10 millions de choses dans ton playbook, il ben, y a un moment donné, tu joues les maths, quoi, tout simplement. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, on arrive au deuxième jeu. Et ce deuxième jeu, en fait, donc premier et 10, il reste 9 secondes à jouer. Il reste 9 secondes à jouer. Le temps est arrêté. Toujours 49-49. La balle est sur les 49 cette fois. Et là, du coup, ce qu'on va vouloir faire, c'est aller chercher le marqueur des de Phil Godrange, hein, qui doit se situer autour de 35 yards. Et euh, du coup, euh, spoiler alert, hein, Tennessee, euh, Tennessee prend le jeu là et Tennessee gagne. En, ta en tapant le field goal et là du coup ce qu'on voit c'est un tout petit peu différent quand je dis un tout petit peu différent on est toujours dans un dime ok on est toujours dans un dime sauf que cette fois on a un front 4 parce que ce qu'on veut c'est mettre un peu plus de pression là ici on a toujours nos 6 DB 1, 2, 3, 4, 5, 6 ça c'est notre linebacker qui reste donc là tout ce qu'on a fait simplement c'est remplacer un linebacker par un D-line ok et là on va jouer une autre sorte de, de, de, de cover 2 qui est une cover 2 match où dans le langage de Saban ça s'appelle clip euh, ce qui est en haut à gauche et ce qui est en bas s'appelle cut. Donc l'idée de cut, c'est quoi C'est un man-match concept. Donc en fait, du coup, le, le, si lui est vertical, ben, lui euh, est man-to-man -man de cette verticale par le dessous. Ce qui fait que sur des sortes de, de tracés qui iraient vers l'intérieur, ben, on se retrouverait toujours avec quelqu'un au-dessus qui est le safety et quelqu'un en dessous qui est, qui est le linebacker. Et le corner, lui, cut le flat. Okay c'est comme ça que ça s'appelle. Encore une fois, on protège le flat pour se protéger de l'extérieur. Okay Là, on a un corner qui est très agressif dans le flat c'est une verticale, il finit par s'enrouler en dessous, il niaise un petit peu, c'est con, hein, parce que franchement, <rire> c'est bien ce qu'il fait, et là il aurait dû continuer de s'enrouler, il continue pas de s'enrouler, on a le même genre de concept, donc là on voit bien que c'est Z-Choice à nouveau, Z-Choice okay. ça dit quoi Ça dit que du coup, si c'est une cover 2, je bend au post, c'est exactement ce qui se passe, je bend au post une fois que je suis passé au-dessus du corner, c'est ouvert, passe complété, ok et là à nouveau on se retrouve dans une très bonne situation à 22 yards pour tenter le field goal et du coup Tennessee gagne le match comme ça voilà, donc je vous repasse le jeu là en entier Et donc, on a toujours ce même phénomène c'est exactement la même chose. Hein, en fait, on vient occuper les deux défenseurs qui sont en bas pour essayer de créer cette fenêtre-là. Et donc, voilà pour moi aujourd'hui. Euh, L'idée, voilà, c'était de faire une petite vidéo là-dessus. C'est super intéressant, je trouve. Euh, les concepts de choice sont très violents pour les défenses. Ça stresse à mort. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que du coup, le, le, le foot est un truc incroyable parce que tu essaies d'être le moins prédictible possible. Et en fait, au final, on se rend compte qu'une attaque et une défense peuvent être prédictibles. Et du coup, la, la force-là de. De, de, de ce qu'a fait euh, tennessee c'est assez dingue c'est qu'en fait on est parti du principe que la défense allait faire quelque chose donc jouer une cover 2 et on a attaqué très violemment cette cover 2 avec deux fois le même jeu de suite ok et en fait ça c'est super intéressant parce que ça vous permet de vous rendre compte aussi que même à haut niveau dans le football même quand on sait toutes ces choses là parce que Saban sait tout ça euh, tout le monde est au courant de ce genre de truc vous voyez ce que je veux dire et qu'en fait du coup bah, à la fin des temps ça reste quand même les gars contre les gars et après, du coup, qui joue le mieux Et là, on voit qu'il y a quelques erreurs défensives. On voit que ça aurait pu être un peu mieux fait. On voit que le schéma est très fort, d'un côté comme de l'autre. Mais en fait, c'est les joueurs qui gagnent les matchs. Et là, clairement, c'est les joueurs qui gagnent le match ce soir-là. 49-49, c'est un score de malade. Donc ça finit de mémoire 52-49 pour Tennessee. C'est un score de fou. Ça fait 100 points de marqués dans un match. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci à ceux qui soutiennent French Defensive Back. Euh, le lien du Discord dans la description, et euh, merci à tous pour euh, ceux qui, qui, qui me permettent du coup d'améliorer voilà, un peu le décor, et euh, l'argent des abonnés par là-dedans, on va dire ça comme ça, et j'ai quelques projets comme je vous disais de podcast, mais ça on en reparlera bientôt. Ciao ciao